Salut à toutes et à tous, il est 16 16h, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve de retour sur Planète Crafter pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais dans un premier temps vous montrer les avancées parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées entre la précédente vidéo et celle-ci, euh, voilà ça va paraître un petit peu irréel puisque regardez déjà où nous sommes, nous sommes pas du tout là où vous vous attendiez, j'ai un jetpack et ma base là-bas est... Euh, alors gigantesque non, mais elle est beaucoup plus grande qu'avant. Et regardez l'indice de terraformation en haut à droite. On est à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu dans la dernière vidéo. Euh, donc là je suis en train de faire plein d'allers-retours. J'ai récupéré beaucoup de ressources. Euh, pourquoi ces... pourquoi j'ai mis ces petites cabines ici J'en ai mis une là. J'en ai mis une, regardez, là-bas. En fait j'en mets à différents endroits. Là où je... Où j'explore, là où je me balade euh, Puisque j'ai fait beaucoup d'exploration en off Donc j'ai découvert beaucoup d'endroits euh, Le fait de le faire hors vidéo ça permet de prendre bien son temps Bien se concentrer pour pas passer à côté de quelque chose Donc là haut là, le vaisseau là haut Tout a été fouillé, tout a été fouillé Il reste plus rien euh, Je suis allé un petit peu partir explorer là bas les vaisseaux J'ai vérifié que dans ce vaisseau il restait plus rien Je suis monté sur les hauteurs ici Donc bref j'ai vraiment bien découvert Le ciel est vraiment bien bleu Et euh, tout, tout est génial et donc voilà la petite technique c'est de faire des petites bases comme ça Ça nous permet voilà, de faire un petit checkpoint avec nos coffres Pour pouvoir faire des allers-retours facilement Récupérer de l'oxygène sans avoir à transporter euh, je ne sais combien de bouteilles d'oxygène et euh, voilà comme ça le plus important c'est garder de la bouffe et de l'eau et comme ça on a de la place pour le reste à savoir que euh, oui donc j'ai débloqué pas mal de choses euh, pff, par quoi commencer je sais pas bah ce collecteur d'eau tout simplement ce collecteur d'eau qui nous donne de l'eau et eh bien, totalement à l'infini donc ça c'est vraiment juste formidable on n'a plus besoin de crafter de, des bouteilles d'eau donc comme ça c'est vraiment cool euh, hop là nouveau plan reçu extracteur de minerais j'attendais ce truc ça permet de récupérer des minerais sans rien faire et eh ben ça pouvait pas mieux tomber que maintenant euh, donc j'ai ajouté voilà multiplicateur ça je crois qu'il y avait déjà voilà 600% le multiplicateur d'oxygène Qu'est-ce que j'ai ajouté Donc là j'ai prolongé le, la base Vous allez comprendre euh, J'ai ajouté des... Comment ça s'appelle ça J'ai oublié comment ça s'appelle euh, en réalité Ah oui c'est une foreuse, foreuse T3 Donc qui permet de faire monter la pression euh, Comme Jaja Donc voilà j'ai fait pas mal d'exploration et donc j'ai récupéré Beaucoup de ressources De même là-bas je vous montre euh, ici C'est un... C'est nucléaire Comment ça s'appelle ça C'est nucléaire euh... ah, Comment ça s'appelle réacteur nucléaire, voilà tout simplement un réacteur nucléaire donc euh, c'est mille fois mieux que des éoliennes et euh, un milliard de fois meilleur que euh, les éoliennes, euh, que les panneaux solaires, en tout cas pour avoir de l'énergie bien évidemment alors voici ma petite base qu'est-ce qui a changé, euh, bah pas mal de choses, donc déjà la pluie il y a de la pluie, voilà maintenant il, il peut pleuvoir sur la planète et ça c'est incroyable oh là là c'est un peu flippé ça hein un peu flippé. bientôt il y aura de l'eau liquide, très très bientôt, euh, et donc voilà vous voyez l'oxygène, la chaleur, la pression et la biomasse, bon ça ça va mais le reste ça monte à une folie incroyable, euh, j'ai des haricots, les haricots c'est incroyable parce que ça restaure énormément de santé, euh, ça restaure 60 points de santé, ce qui est énorme euh, quand on a par exemple les aubergines qui rapportent 25, donc c'est vraiment pas énorme ça, comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment cool waouh wow nouveau plan biodôme c'est incroyable euh, les coffres en haut je crois qu'il n'y a rien qui a bougé euh, bah mis à part le fait que j'ai pas mal d'aluminium que j'ai beaucoup d'iridium euh, j'ai plus beaucoup d'uranium parce que j'ai fait beaucoup de craft j'ai énormément de super alliage d'ailleurs je vais peut-être on est là pour ça aussi je suis là pour ranger les coffres rapidement et je vais un petit peu vous présenter tout le, tout le reste dans un instant on a attendu. plan de micro puces on va aller débloquer ça, donc je vous montre, j'ai agrandi la base, j'ai débloqué ces petits trucs arrondis là, c'est sympa, euh, là on a donc les mails etc, je vais débloquer, ah oui 162 kilowatts, oh, pas mal, broyeur, nouveau plan broyeur, c'est pas mal, j'ai aussi découvert ça, j'ai reçu une, enfin j'ai trouvé dans un vaisseau un... ce petit trophée, ce... cette petite décoration, donc c'est plutôt sympa, là j'ai mis un chauffage T3 si je dis pas de bêtises, voilà, et là bas ça mène à nulle part pour le moment en fait je me suis dit je vais faire un long tunnel pour aller explorer plus aisément mais je suis pas persuadé de l'idée parce qu'en vrai là bas il n'y a pas grand chose à, à faire autant que j'y aille à pied surtout que donc j'ai débloqué comme vous le voyez un jetpack alors j'ai un sac à dos beaucoup plus grand maintenant aussi c'est un sac à dos de t4 mais du coup j'ai un jetpack et ça c'est incroyable que ça te permet vraiment d'aller beaucoup plus vite euh, bah, surtout dans les moments où dans les pentes etc donc c'est vraiment sympa donc euh, on est vraiment plutôt pas mal avec beaucoup de choses de débloquer et, euh, et c'est plutôt cool D'ailleurs j'ai récupéré pas mal de tissus Donc ça va me permettre de faire par exemple un lit ou des chaises Mais je sais pas si le tissu peut servir à quelque chose de plus important Donc j'ai pas envie de gâcher pour le moment le tissu euh, Recycleur je peux crafter Alors extracteur de minerai euh, Il me faut juste alors il faut de l'osmium Et l'osmium c'est un minerai que j'ai pas encore découvert Je sais absolument pas où c'est que ça se trouve Pour le moment là bah pareil pour le biolab Il faut de l'osmium donc je sais absolument pas où c'est que ça se trouve Et ici pour un biodome Endroit parfait pour faire pousser des plantes Et générer de l'eau de Magnifique, j'ai tout ce qu'il faut J'ai tout ce qu'il faut, ah est-ce qu'il me reste une graine de l'irma Alors parce que j'ai un petit péché mignon C'est que les graines de l'irma je ne les prends pas euh, Dans les coffres et c'est Très dommage, et eh oui je n'ai plus De graines de l'irma, en fait je prends Toujours tout ce qui est, enfin pas rare Mais on se comprend, ah J'ai pas de graines de l'irma, j'ai tout laissé dans les coffres Dans les vaisseaux on va avoir un problème. Comment qu'on fabrique de nouveau ces conteneurs là Trois fers, ok. Parce que je pense que je vais privilégier ces grands casiers plutôt que les petits coffres. Parce que je commence à être ric-rac. Euh, ouais, c'est dommage. J'aimerais bien faire ça là pour euh, commencer cette vidéo. Mais il me faut de la graine de l'irma. Alors, dans le doute. Mais je pense pas que là j'ai de graine de l'irma. Bah ouais, ouais. Été intelligent. Ah, et on peut pas utiliser notre... Ah, c'est chiant. Pourquoi on pourrait pas utiliser... Euh... Pourquoi on pourrait pas utiliser autre chose ah, nul, nul, nul, nul, nul, nul, bon, j'ai pas ce qu'il me faut, malheureusement, graines de Shanga, ça marchera pas, c'est bien dommage, bon, c'est bien dommage, alors, ce que j'ai vous proposé aujourd'hui pour cette vidéo, c'est partir faire une petite exploration, euh, je me souviens plus ce que je voulais voir, alors, je sais qu'apparemment, on peut monter là-haut, on peut monter là-haut, il y avait autre chose que je voulais voir, et je sais plus maintenant... Euh, ah oui le vaisseau, il y a un vaisseau spatial là-bas qui. Est... Ok on va aller explorer un vaisseau spatial les gars euh, Puisqu'il y a deux épisodes de cela J'étais en mode, oh je suis sûr qu'on peut monter Enfin vous allez vous en souvenir pour ceux qui suivent l'aventure Vous allez vous en souvenir Parce que pour le moment c'est un petit peu flou Alors je range euh, un petit peu mon bazar Hop, Je vais prendre un haricot du coup Parce que c'est vraiment le truc vraiment, vraiment cool Et puis des bouteilles d'eau bien évidemment euh, voilà Donc ça fait qu'on a encore énormément de place pour récupérer plein de choses Donc on va aller partir explorer Là normalement il y a peut-être des bouteilles d'eau voilà, qui sont réapparues Donc ça c'est vraiment cool Donc on va pouvoir y aller sereinement comme il faut On a euh, nos différents checkpoints Donc là le vaisseau que vous voyez là-bas j'ai tout exploré Vraiment pour le coup j'ai exploré tout le vaisseau spatial là-bas également Donc il reste plus rien Si j'ai laissé des coffres il doit juste rester du fer Ou les trucs voilà, qu'on peut retrouver relativement facilement Donc euh, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas un problème Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va monter sur ces rochers là euh, J'ai trouvé une technique pour monter Sachant qu'il n'y a pas besoin de faire ça en réalité euh, Vous allez voir après Mais par souci de pratique je vais quand même Faire ma technique Donc tout simplement je vais faire ça Et là je vais utiliser la matrice du bug du jeu Normalement si je force un petit peu Voilà regardez bien comment c'est magique Tu spam un peu Voilà et on y est Mais il n'y a pas besoin de faire ça en vrai il y a un chemin tout simplement Mais voilà comme ça ça me permet de pouvoir me mettre là directement et récupérer un petit peu et de pouvoir repartir j'aime beaucoup utiliser le jetpack même quand je vais tout droit bah, pour la simple et bonne raison que ça va quand même un petit peu plus vite dans tous les cas donc c'est plutôt sympa et donc souvenez-vous nous on se promenait en bas là on se promenait en bas et on se disait ah ce serait stylé de pouvoir monter voilà le vaisseau qui est là pour ceux qui s'en souviennent et, euh, et en fait bel et bien ce n'est pas de la décoration on peut bel et bien rentrer dedans j'ai vu donc faut juste prendre le, le bon chemin et on devrait être pas trop mal euh, je pense que par là on devrait être bon Donc il y a un petit peu des ponts euh, à droite à gauche faut juste pas tomber parce que si on tombe Bah il faut tout recommencer Et ça c'est terrible sauf si on trouve un autre accès Mais ça m'étonnerait ok on est pas mal Donc là vous voyez il y a plein de super alliages au sol Bah voilà juste ici Donc c'est là que je les ai trouvés tous les super alliages c'est incroyable Avec le super alliage on peut faire tellement de choses alors je vais en prendre deux mais je vais pas non plus trop abuser Allez on va explorer du coup le vaisseau C'est ma première fois du coup celui là je l'ai pas encore exploré Donc on va bien prendre notre temps et vous allez voir comment je procède euh, pour, pour explorer Plan micropuce J'ai vu des conseils apparemment faut pas se précipiter sur les coffres Il faudrait même peut-être pas les ouvrir Puisque au fil du temps euh, les loots à l'intérieur seront Beaucoup plus intéressants Donc pour le moment je vais pas me précipiter dessus Et je vais tout simplement explorer Voir s'il y a pas des casiers euh, à droite à gauche à, à, à, à récupérer des ressources Tout simplement euh, mais il y a beaucoup de coffres. Il y a beaucoup de coffres. Donc, je pense qu'on va quand même en ouvrir quelques-uns. Mais là, ce qui m'intéresse le plus, c'est les plans de micropuces, pour le coup. Et là, faut regarder voilà, dans ces petites armoires, finalement. C'est quelque chose que je faisais pas. Mais voilà, il faut vraiment fouiller dans les petites armoires. C'est très important. Euh, on peut passer à côté de, de beaucoup de choses. Par contre, ça, ça prend énormément de temps. Je suis en train de perdre un petit peu d'oxygène. Ce qui est un petit peu compliqué. Eh b. C'est la galère. Là. là, on a aussi un coffre. Il y a des coffres partout. Et on a un accès ici Ok D'accord euh, va falloir qu'on se fasse un checkpoint ici va falloir qu'on se fasse un checkpoint ici Donc pour être tranquille Moi je vais vous montrer comment je procède Waouh wow. Avant de mourir quand même Je vais retourner à ma petite capsule J'appelle ça une capsule je sais plus comment ça s'appelle Donc euh, à ma petite base euh, Enfin je sais pas si c'est le mot approprié en vrai Mais euh, tu m'as compris Donc là pour pouvoir respirer et en fait on va tout simplement prendre les ressources nécessaires pour fabriquer des capsules n'importe où en fait C'est ça le but du jeu Et là si vous comprenez pas ce que je dis c'est parce que je n'ai pas le vocabulaire adéquat Mais concrètement je vais devoir faire un habitacle et une porte de l'habitacle Donc au total il faut 3 fers euh, Et les 3 fers si je regarde bien j'ai ce qu'il faut Donc là il faut juste que je récupère 2 titanes et 1 silicium Et avec ça je vais pouvoir faire là bas une capsule et une porte Et pouvoir respirer à l'infini comme il le faut mais là pour des raisons de sécurité Je vais tout de suite rentrer dans celle qui existe déjà Pour être sûr Voilà qui est juste là Comme ça on est tranquille Voilà. Et pourquoi j'utilise pas le jetpack par dessus les trous Comme vous pouvez le constater C'est tout simplement parce que sinon il va me faire descendre en bas Voilà j'ai déjà expérimenté c'est assez terrible Voilà donc là il me faut deux titanes et un silicium Donc vraiment facile à trouver Alors je vous fais l'expérience regardez Si je vole ici instantanément ça me fait descendre Voilà donc là j'ai les deux titanes, enfin j'en ai un là déjà c'est pas mal, euh, ça c'est du magnésium, ça c'est du fer, voilà il y en a pas mal du fer là moi à chaque fois qu'il en cherchait, voilà silicium et encore un petit titane qui est juste ici et voilà là maintenant je vais pouvoir y aller sereinement, j'ai de quoi respirer, euh, c'est euh, peser remballé, voilà. Je vais même pouvoir crafter un coffre encore, parce que j'ai assez de faire. Et avec ça, bah, je vais pouvoir euh, tout simplement récupérer les loot et les mettre en sécurité. Et puis après, je pourrais faire des allers-retours un, un petit peu long et chiant. Mais, euh, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, vous voyez, je peux monter sur la plateforme juste là. Enfin, sur les roches, je pouvais monter juste ici, donc ma technique n'était pas nécessaire. Mais c'est toujours bon à savoir. Est-ce que je peux accéder par là Mais ouais, je peux, accéder, euh, je peux accéder par là au vaisseau. Je savais même pas, en fait. J'avais mal exploré. Après, souvenez-vous quand on était ici en bas, bon déjà on était en bas, on savait pas qu'on pouvait encore euh, escalader les murs et, et voler. Mais surtout, c'était poussiéreux, le, le ciel n'était pas bleu, tout était encore orangé, on voyait rien. Euh, en fait, on, on voyait pas à plus de 5 mètres, quelque chose comme ça. Est-ce que là ça passe Ça passe large Ça passe large Donc là on est plutôt pas mal, et on va pouvoir rentrer dans le vaisseau et un petit peu explorer, euh, euh, explorer tout ça. Bon, en termes d'exploration, on aura tout vu, c'est surtout les coffres, mais du coup ça m'embête de les ouvrir. Parce qu'apparemment vraiment les loot sont beaucoup plus intéressants plus tard Donc je vérifie que je suis pas passé à côté d'autres choses plutôt que des coffres Genre par exemple là, voilà un petit accès Ah je peux pas, d'accord Ah je peux casser par contre Je peux casser, est-ce que ça sert à quelque chose Non ça ne me débloque pas Euh. Ah, non. ah ça me donne du fer ça, très bien Donc euh, ouais bah écoutez je vais, un... vais ouvrir ce coffre Impossible, oui voilà ouais. Voyons voir ce qu'on a, multiplicateur d'oxygène 300%, une ration spatiale qu'on dit jamais non, ça je prends, ça je prends, et voilà, ça je prends, je prends pas en fait, titane et magnésium, on en trouve tellement facilement, et graines de courge, j'en ai assez, et, et la courge ça rapporte pas assez, donc euh, bah en fait c'est pas ouf, c'est pas ouf du tout, et donc je compte pas ouvrir les autres caisses de stockage pour des raisons, voilà, parce que vraiment plus l'indice de terraformation en haut à droite monte, et plus les loot seront intéressants si on n'a pas ouvert le coffre. Voilà c'est des petits euh, conseils, petites techniques que j'avais vu Et, euh, et c'est vraiment Vraiment bon à savoir, il faut le savoir Parce que sinon tu peux passer à côté de beaucoup de choses Du coup, euh, du coup voilà, mais là pour le moment c'est pas très fructueux euh, On repart pas avec euh, Grand chose Donc là j'en profite un petit peu pour me balader Vous allez voir la map Évidemment la planète est super grande hein. je, je connais pas du tout les limites euh, du jeu euh, Pour être très honnête avec vous mais c'est très très grand Là on voit très bien le vaisseau spatial là-bas euh, Qu'on a donc déjà exploré et là, normalement, si je dis pas de bêtises... Waouh Ah oui, alors regardez ça, c'est trop stylé. Il y a des grottes qui vont fondre. On n'y est pas encore, mais on y est très bientôt. Euh, voilà, commence à fondre à 100 NK. Donc ça, ça va être la... la température, quelque chose comme ça. Et on aura accès à des nouveaux minerais. Alors, je vois un petit minerai bleu là. Peut-être que c'est les minerais dont, dont je demande... Euh... Merde, niveau d'oxygène bas, j'avais pas capté. J'avais pas capté le niveau d'oxygène bas. Alors là, c'est la panique. Mais non, mais je suis con. Oh, mais je, je suis débile. Je suis. Je suis... <rire> c'était limite, hein. Au moins, je l'ai mis au bon endroit. C'était limite. J'avais oublié. Je pensais que je l'avais déjà posé. en fait, non, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc, vous voyez, ça, ça sauve vraiment la vie. Et euh, ça nous fait qu'on a beaucoup de place dans l'inventaire. D'ailleurs, je vais manger la petite ration spatiale. Euh, ah, c'était l'eau que je voulais voir. Bon, c'est pas grave. Au moins, je suis au taquet. Ouais, je disais, il y a des grottes qui vont fondre. Comme vous pouvez le voir. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, je suis pas encore allé voir ce que c'est que là-bas. On voit très, très loin, hein. Et surtout, là, il y a un grand, euh, un grand cratère. J'imagine qu'il sera rempli d'eau une fois qu'il y aura de l'eau. Euh, pe... En fait, j'ai toujours peur d'aller en bas parce que j'ai peur de ne pas pouvoir remonter. Et je pense que la grotte qu'on a vue qui va fondre va nous permettre d'avoir un accès. Mais là, pour le moment, si je vais dedans... Waouh, j'ai cru que j'allais tomber. Si je vais dedans, j'ai peur de pas pouvoir remonter. Même si je... Attendez, on va contourner un petit peu quand même. Je mets la lumière pour éviter de tomber. Là, je vois des... Reste de vaisseau visiblement. Ouais, J'ai pas l'impression qu'on puisse monter. Et je pense que. Euh, ah, on peut peut-être faire un tour là-bas. Je sais pas, mais ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur. Euh, surtout que là, c'est très bizarre. J'ai plus de matériaux là. Bon, on se balade les gars, c'est chill. Hein. C'est chill. Euh, là, il fait nuit, mais il va faire très vite jour de nouveau. Il y a plus de matériaux au sol là. Bon ça se fait Il y a vraiment pas de matériaux au sol par contre. Hein. Donc je vais revenir sur mes pas. Parce que même si je voulais me refaire une capsule, j'ai absolument pas de quoi... Euh... Alors le faire c'est bon, mais il me faut deux titanes et un silicium. Voilà, il me faut deux titanes et un silicium. On vient de passer les trois euh, MTI d'indice de terraformation et j'ai reçu un achievement que vous n'avez pas vu. Un achievement Steam qui me dit liquid water. Donc on a dû débloquer l'eau liquide. Et ça tombe bien que. Alors c'était pas calculé que je fasse cette vidéo là, mais dans cette vidéo on débloque énormément de choses en live et c'est ultra stylé donc je crois qu'on va avoir de l'eau. Mais attendez, ça veut dire que la grotte que je viens de vous montrer à l'instant, elle va peut-être fondre. Je sais pas. Je sais pas, on va aller voir ça. Alors déjà les couleurs sont ultra stylées quand on arrive par là. Euh, non, c'est pas en train de fondre. Ça a toujours pas fondu évidemment, donc pas de rapport. Ah Non, on... j'ai l'impression qu'on peut plus avancer, mais c'est pas encore trop ça. Mais ça va fondre en tout cas. J'ai vu aussi une grotte dans le genre. Euh, beaucoup plus haut, euh, vers euh, là où on est installé, et donc c'est bien sympa, il y a plein de trucs un peu cachés, bien camouflés, donc c'est vraiment ultra stylé, je vais prendre sur moi, euh, ce qu'il me faut pour refaire des capsules, sait on jamais, puisque moi écoutez, je vous propose qu'on continue l'exploration, puisque il y a tout qui est en train, on va dire, de, de farmer tout seul à la maison, euh, et j'ai rien d'autre à faire, et j'ai besoin de matériaux que je n'ai pas encore, euh, pour faire euh, la suite de l'aventure donc en gros tout simplement il faut attendre et on va continuer donc autant en profiter pour se balader et peut-être trouver des nouveaux matériaux donc là ça y est je peux vraiment me crafter de nouveaux habitacles et enfin bref tout ce qu'il faut et niveau nourriture je suis encore très très bon donc je propose qu'on aille là-bas derrière le vaisseau et qu'on explore plus loin et on va voir ce qui va se passer tout simplement j'ai très très hâte c'est parti ah également petite parenthèse quand j'ai exploré un petit peu les vaisseaux j'ai découvert des coffres non pas bleus mais des coffres jaunes, enfin des coffres dorés avec des loots qui étaient très intéressants bah justement ce que vous avez vu sur ma table à la base, le euh, la, la fusée le, le petit, comment on dit en fait, le petit objet décoratif c'était dans un coffre doré donc voilà, plutôt stylé, plutôt sympa et, euh, et c'est vraiment bon à savoir, donc à partir de là je connais pas non plus du coup, je découvre avec vous je sais pas où je vais je sais pas si ça mène à quelque part, je vois encore des matériaux au sol alors, tant que je vois des matériaux au sol je suis relativement rassuré, je me dis que bah on peut continuer euh, <rire> de se promener par là la rapidité par contre du jetpack c'est vraiment excellent Il y a encore des grottes à aller visiter hein, Je pense très sincèrement euh, près de chez nous Et ça c'est cool Mais là moi je propose qu'on aille un petit peu plus loin Ça peut être bien sympa Ouh là là Il y a une tempête qui a l'air de se lever C'est vraiment pas le bon moment Waouh Ok Il y a encore des matériaux au sol Là bas il y a une grotte attendez Oh là il y a tellement de choses frérot il y a tellement, il y a, en fait il y a à la fois rien et tellement de choses On a un multiplicateur d'oxygène 150 Franchement je m'en fiche un peu euh, J'aurais pas dû ouvrir je regrette un petit peu Voilà je Je regrette d'avoir ouvert ce coffre Mais bon c'est pas grave On va aller voir la vite fait cette grotte parce qu'elle a l'air ouverte Et ça c'est stylé Et ça c'est stylé Niveau d'oxygène bas t'inquiète pas frérot Ok Ok ok attendez on va d'abord respirer hein, Ce serait bien dommage de mourir je suis, pas, je suis pas encore mort donc clairement euh, si on peut éviter moi ça me plaît de ouf je vais en profiter voilà, pour faire le petit checkpoint ici parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses à, à avoir donc là tac tout simplement on voilà, va prise de tête j'aime comme ça j'ai de la place dans l'inventaire qu'avons nous là et en fait il y a que dalle et en fait il y aura que dalle tout simplement c'est juste un petit coin un petit coin bien sympa après il faut quand même bien fouiller ça si on jamais regarde par exemple, par exemple, un minerai de type bien sympa, genre de l'uranium. Voilà frérot Une grotte d'uranium Tout simplement Mais oui, monsieur Je pourrais fabriquer, alors quand j'aurai les minerais nécessaires, hein, euh, parce que je ne peux pas encore le faire, je crois. Extracteur de minerais, c'est où euh, extra Voilà, il me manque encore donc le, de l'osmium. Pour le reste j'ai, mais l'osmium, je sais pas encore ce que c'est. Eh ben je pourrais mettre un extracteur euh, de minerai ici. Et euh, j'aurai de l'uranium à volonté. Voilà évidemment je récupère la main j'ai hâte de pouvoir faire des, ouais, des extracteurs à minerai ça ça va être vraiment euh, ultra worse oh là là, bien sympa Donc j'ai bien fait d'avoir guetté quand même là il y a un coffre alors je vais pas revenir là très souvent donc je vais quand même l'ouvrir super alliage l'iridium je prends graines de lirma c'était ce qu'il nous fallait là tout à l'heure donc c'est parfait et graines de courge on s'en fiche par contre les graines de haricots ça je prends direct hein, si jamais il y en a parce que les haricots ça rapporte énormément vous l'aurez compris donc ça, c'est vraiment nice. Alors vraiment, je suis accro à ce jeu, hein, comme vous pouvez le constater. Hop. C'est par ici qu'on a, normalement, le petit checkpoint. Ah ouais ah, j'ai bien fait d'avoir fouillé, quand même. Hein. J'ai bien fait d'avoir fouillé. Donc ça, c'est vraiment bien euh, bien sympa. Je n'ai plus de... Si, j'ai encore un fer, là. Euh, pour pouvoir refaire un coffre, parce que là, on n'a plus de place. Tac donc moi évidemment je vais me coltiner comme d'hab les allers Mais Maintenant j'ai l'habitude les gars, hein, vous inquiétez pas, tout ce que vous n'avez pas vu en vidéo, moi je m'en souviens très bien. Voilà. Euh... On va continuer de se balader par là du coup. Un petit peu finalement. Graines de haricots. Ah punaise. Et eh bah du coup ça ça dégage hein frérot. Champignon, c'est nickel. Et eh bah parfait. Là pour le coup c'est fructueux. Notre balade ne sert pas à rien. C'est super clair aussi. waouh Bon vas-y j'en fais une là. De toute façon j'ai pas le choix sinon, je vais mourir. Hop voilà Pareil est-ce que j'ai euh... J'ai plus de fer je crois oh, J'ai encore de la place dans l'inventaire Hop, On est bon on continue Là c'est pas une grotte Et là il y a plus de ressources au sol Donc c'est trop bizarre en vrai Qu'est-ce qui va se passer là je suis au limite de la map ou quoi Oh Il y a un truc qui va me dire que je suis au limite de la map Non Ça me paraît ultra bizarre Par contre c'est un coup à se paumer ça Ça m'a l'air ultra... Ah Il y a un mur invisible. Il y a un mur invisible. Donc j'imagine que je peux pas non plus aller là-bas. Ok, d'accord. Ça, c'est bon à savoir. Je découvre avec vous le premier, la première limite de la map. Mais c'est déjà assez grand, hein, franchement. Et on a encore rien vu. Hein. <rire> Soyons très honnêtes. Hein. <rire> Et on n'est même pas encore allé sur euh, les hauteurs. Hein. Donc vraiment, on n'a rien vu du tout. Ok Alors c'est bon à savoir. Dès qu'il n'y a plus de minerais au sol, c'est qu'on approche quand même dangereusement de la limite de la map. Et ça, c'est très très bon à savoir ça va nous permettre d'éviter de se paumer pour rien je pense c'est à dire que en vrai euh, bah là y a rien à faire là où je suis et du coup ce qui est ultra intelligent par contre c'est que je vais pouvoir récupérer ça bah oui tout simplement mais c'est ultra intelligent de ma part alors j'ai jamais pensé à ça tu vois mais si jamais j'ai rien dedans et eh bah ben, je peux totalement reprendre mon truc parce que je reviendrai plus jamais là Nice! Uraniop, je crois que j'en ai pas mal besoin. Je sais plus pourquoi. Bon, voilà, je vais prendre tout ça en priorité. Et on sera pas mal. Donc, voilà, les gars, je vais rentrer à ma base. On va s'en arrêter là pour cette petite vidéo. Je pense que maintenant, les prochaines vidéos que vous verrez sur le jeu, ça va être plus ce format là. Parce que je me bute à faire du montage, à faire des cuts et des zooms, à tourner pendant deux heures. Euh, et au final, bon, voilà. Euh, les, les, les retours sont les retours. Et en même temps, moi, j'adore ce jeu, je suis accro. Et donc, j'aime beaucoup y jouer en off. J'y joue des heures et des heures. Et au moins j'ai pas 30 000 ans de montage à faire. Et euh, j'espère que ça vous fait kiffer, vous qui regardez, les vidéos sur le jeu. Donc euh, voilà, ça va être un petit peu le nouveau format de vidéo sur Planet Crafter. Donc je pense que c'est quand même plus intéressant. Et puis ça me correspond plus, pour le coup. Donc euh, donc voilà, je continuerai d'explorer. Et moi je vous montrerai un petit peu mes trouvailles, tout simplement. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. À très vite, c'était Mkolo. Ciao à tout le monde